En fait, pour moi, ça a commencé en 1974, j'avais 22 ans. J'avais déjà assisté, mais en spectateur, à pas mal de choses, euh, 68 et les suites. Euh, je me disais que oui, c'était possible de changer le monde. Euh, la preuve, c'est que moi-même, je changeais en même temps que le monde changeait. Et la toute première chose, j'ai participé à un comité de lutte contre le chômage, un comité de chauveurs. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à réfléchir, à étudier et à rêver, bien sûr. Enfin, un mouvement populaire. Je milite dans pas mal d'endroits et c'est quand même très souvent des gens super sympathiques euh, venant du peuple et y restant mais quand même avec un petit brin d'un télo. Et quand j'ai arrivé la première fois sur un rond-point, je suis tout de suite senti bien. J'ai eu le même plaisir, la même tranquillité que quand je bossais en usine ou sur les chantiers. Le monde idéal, il existe. En fait à chaque fois que euh, on est en collectif, qu'on lutte justement, qu'on discute, qu'on se dispute et qu'on résout la dispute, on l'a déjà un petit peu dans le monde idéal. Alors, la question c'est comment changer de dimension, c'est-à-dire comment ça peut exister à l'échelle d'un pays, à l'échelle de l'ensemble de, de notre planète. Alors c'est un monde dans lequel euh, on parle plusieurs langues, dans lequel. Euh, on travaille beaucoup moins, on peut davantage rêver, parler, travailler de façon très, très libre. C'est un monde sensible, c'est un monde qu'on ressent, et pas l'indifférence, la précipitation, la vitesse, le mépris qui sont de règles dans le monde du libre-échange et de la concurrence. C'est un monde dans lequel le maître mot se connaît. Ça, c'est ça la grande force la et grande, la grande fête.